Réaliser un portail coulissant, comment faire, étape 2. Dans la première étape, j'ai expliqué la préparation des poteaux de maintien du portail. Cette deuxième étape est consacrée au positionnement de ces poteaux, de niveau et d'aplomb, avec un scellement de maintien provisoire. Je commence par les deux poteaux qui déterminent l'espace du passage. Je prends deux barres de tuyau carré de 40 mm de côté et 400 cm de longueur. La première, je la positionne contre l'équerre de support du rail sur les deux poteaux. Je vérifie l'équerrage des deux côtés et je soude la barre sur le U uniquement sur la face supérieure. Je positionne la seconde barre à 120 cm de la première et je procède de la même façon pour la fixer. J'ai maintenant un gabarit avec les deux poteaux parfaitement alignés. Je fais glisser ce gabarit de façon à ce que les pieds soient en milieu de tranchée. Je le dresse verticalement. Et je cale ces poteaux avec des étés. Ceci fait, je vérifie et règle au besoin le niveau du gabarit. Grâce aux coulisses de ces étés, je peux aisément régler le aplomb en jouant de part et d'autre par une poussée ou un retrait. Lorsque mes deux poteaux sont alignés de niveau et d'aplomb, je place en fond de tranchée une longueur de 6 mètres d'armature béton constituée de 4 fers ronds de 10 mm de diamètre, maintenus par des étriers formant un carré de 10 cm sur 10 cm. Après cela, je mets dans la tranchée des longueurs de gaine de 40 mm de diamètre, disposé de façon à permettre les branchements de futurs systèmes de motorisation. Ceci fait, je procède au scellement de maintien. Je coule du béton largement truffé de pierre autour de ses pieds de façon à réaliser un bon socle, sans empiéter sur l'espace nécessaire à conserver pour le scellement du rail. Je procède ensuite à la mise en place du troisième poteau, que je fixe en l'alignant de niveau avec les deux premiers et d'aplomb. Je passe maintenant à la réalisation du rail. Il est composé de deux éléments. Sur le premier, je soude une butée sur la face supérieure d'un tube carré de 40 mm de section, 3 mm d'épaisseur et 400 cm de longueur. Je soude au centre de la face supérieure, à la suite de la butée, une longueur de 400 cm de fer rond de 16 mm de diamètre. Et je soude ensuite des pattes de scellement sur la face inférieure. Le deuxième élément du rail est composé d'une longueur de 400 cm de tuyau carré de 40 mm de côté, 3 mm d'épaisseur, avec au centre de la face supérieure une longueur soudée de 400 cm de fer rond de 16 mm de diamètre. Avant de mettre en place ces éléments de rail, je positionne sur les pattes supérieures des poteaux les premiers guides. Je les fixe le bord du rouleau à 6 cm de la face du poteau. Ensuite, à l'aide d'une barre de tuyau carré de 30 mm de côté et d'un niveau à bulle, je trace un trait sur la patte de support du rail à la plombe du rouleau. Cette indication me permettra de souder le tube du rail à la plombe du rouleau. Je positionne ensuite ces éléments de rail avec pour repère ce trait, je les soude et je les enduis de peintures anti-rouille. Ceci fait, je coule du béton en maintenant le niveau de remplissage de la tranchée au bord supérieur du tuyau composant le rail. Ce faisant, seul le fer rond de 16 mm de diamètre se trouve en saillie. Ensuite, je mets en place les poteaux bois. Pour cela, un coup de cutter suffit pour découvrir les logements de pieds qui sont cachés par une pellicule de ciment. Il me suffit maintenant d'introduire le poteau. Comme prévu, il plaque correctement au fer U. Je répète cette opération pour les deux autres poteaux. Et voilà, c'est terminé pour la deuxième étape.